Good morning. Allez, iden, l'étude sera aujourd'hui le lundi. Je m'attends vraiment de rabin beaux Fanny, David, Ben Fortunam, Zalfrina, Edouard, Batistel. Si vous souhaitez aussi de une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions assez heureux que tout votre périodalete Mishnah d'alerte à Avzacai bevito, bekidushia, bekesef, bishtar bevia, bezacai bimti ata ou be'masey yada ou beafarat nedareha, ou m'acapellet gita et non aux chel perot bechaya niset on va comparer dans notre Mishnah les engagements qu'a le Père face à sa fille, et les droits et engagements que le Père a par rapport à sa fille, et les engagements du mari envers sa femme. On commence avec d'abord « Aav la Bevito. Le père a un droit sur sa fille, il a un zakai, un srut, il a un droit sur euh, sa fille, donc de recevoir ses kidushin, de recevoir de la marier en recevant l'argent, en recevant la, un shtar, ou même aussi en la donnant à ce qu'elle est, un rapport, parce que c'est les trois manières avec lesquelles un homme peut acquérir une femme, ouais. soit on lui donne de l'argent, comme on fait le sous la pas, on lui donne une, une bague, ou soit Shtar, ce qu'on écrit un contrat que Ariat de et et Shtar Zé, ou bien soit Bia, c'est directement, on s'isole avec elle, et on se marie comme c'est de la sorte, même si c'est Rami, m'a décrété de ne pas le faire, parce que c'est un, pas une manière de prendre une étrangère de... En tout cas, concrètement, selon la Torah, ça marche, et le Père, il a le droit de donner sa fille à qui le veut. Veza Kaïb et aussi, il reçoit sa métier, tout ce qu'elle trouve dans la rue, qu'elle ramasse, dès qu'elle le lève, ça lui appartient à son Père, ça c'est un décret minérabanan, mais eiva, à cause de la haine, parce que vous imaginez, elle va trouver une belle enveloppe, elle va devenir riche, elle va laisser acheter toutes sortes de bêtises. Et alors que le père, lui, se fatigue à l'éduquer et à lui dépenser plein d'argent, alors Famille me dit, écoute, tu reçois de l'argent, tu le donnes à ton père. D'accord Ça, on parle, monsieur, j'ai oublié de préciser, on parle d'une fille qui n'a pas encore 12 ans et demi. Jusqu'à ce qu'elle qu devienne Bogaret. donc, donc elle il a le droit de recevoir sa métier, sa trouvaille. Oubemassi a derrière aussi un droit de recevoir ce qu'elle fait, le produit de ses mains, ce qu'elle travaille. Ça, cette fois-ci, c'est Mideoraita. C'est des du, du passouk, et bito la main, du fait que le père il a un droit de la vendre en esclave s'il si veut, alors plus forte raison qu'il doit recevoir aussi ce qu'elle gagne comme argent. Nedara a aussi un droit sur elle d'annuler ses nedarim. Soit à partir de l'âge de 11 ans, en fait, une femme, une fille, si elle fait un nedar, c'est possible que son nedar, son vœu son qu'elle prononce, elle soit obligée de l'accomplir. Le père a en droit de l'annuler, comme le mari peut annuler les, les darim de sa femme en disant moufar Ils sont annulés, et euh, d'accord, comme c'est par dans parachat, euh, Matot. On est kabel et gita, et aussi, c'est lui qui est le, en droit de recevoir son guet. Soit, on parle qu'elle encore aroussa. Vous vous rappelez des deux étapes du mariage D'abord, il y a les fiançailles, on donne les Kiddushin, après, il y a les shababrachot. Depuis le moment on fait les brachot, et la choupa, Là, la fille, elle se déconnecte complètement de son père. Si le mari après la divorcer, il aura donné le guet à la fille et pas au père. Mais tant que c'est Mina Hirussine qu'elle s'est juste fiancée, alors si le mari veut la divorcer, il devra donner le guet au père. C'est ça ce qu'a écrit au Maqibale de Gita. Par contre, il y a un droit qu'il n'a pas, c'est de manger les fruits durant sa vie. De quoi on parle En fait, on parle que euh, le mari était marié avec une... Femme, Léa. Cette Léa, elle a eu une fille avec lui qui s'appelait Dina. Maintenant, Léa, elle est décédée. Lavan, c'est le père de Léa, vous savez. Alors imagine après Lavan, il, il meurt et il lui reste des biens. Qui va hériter de ses biens Si sa seule descendante, c'est la petite. la petite Dina, et eh bien c'est Dina qui va hériter de ses biens. D'accord, pour le moment, c'est clair Ouais, parce que normalement... Le père, s'il a des biens, c'est euh, son fils qui hérite, s'il n'a pas de fils, c'est sa fille. Sa fille, elle n'est plus elle-même présente, mais ce qu'elle a à la place, c'est d'avoir sa fille, la petite Dina. Alors dans ce cas-là, c'est Dina, la petite fille, qui va hériter des biens. C'est selon son règles de d'Anachalot, qu'on apprenait dans Baba Vatra, dans Yashinachalim. Maintenant, lorsque la fille va hériter, alors là, hein, regardez, imaginez le père, comme on a dit tout à l'heure, il se fatigue à travailler, à trimer pour pouvoir nourrir sa famille et l'éduquer, leur donner leur acheter des vêtements et tout ça, et elle, elle a hérité de 5 millions de son grand-père Lavabi. Alors on aurait pu croire que bon, d'accord, garde, garde les biens pour toi, mais au moins, que ce qu'elle, les, les, les fruits qu'elle va produire, les dividendes qu'elle va, va, va faire sortir, au moins que ça appartienne au Père, ben la me dit non. Le Père n'a aucun droit de manger ses fruits durant sa vie, si sa fille ensuite elle va mourir. Alors dans ce cas-là, le Père va effectivement hériter de sa fille, ça on n'a pas de doute. Le père va hériter des biens de sa fille, c'est parce que le père, il hérite les, le, il hérite les enfants, s'il n'y a pas d'autre héritier, si elle n'a pas eu d'enfant elle-même, ou elle, si elle n'est pas mariée, mais dans la mesure où elle n'a pas d'héritier, alors le père il héritera de sa fille. Mais tant qu'elle est vivante, en tout cas, il pourra pas, il n'aura aucun droit sur les biens qu'elle reçoit. À la différence de Nicette, si elle s'est mariée maintenant, elle est partie chez un mari, eh bien, il y a terre à lave à Baal. Le père va recevoir maintenant un supplément, que cette fois-ci, il pourra manger les, les fruits de ses biens durant son vivant. C'est-à-dire que si une femme hérite des biens de, de, de qui il hérite, de son père par exemple, qui est décédé qui n'avait pas de garçon, donc la, fille a reçu maintenant, la femme a reçu maintenant une somme importante, et eh bien le capital, on va le laisser, on va l'investir, il restera la propriété de la fille, et le mari va manger les dividendes. D'accord, c'est normal, ça fait partie des conditions du mariage, lui, il doit se fatiguer encore plus pour sa femme que pour sa fille, comme je vais l'expliquer dans quelques secondes. Alors que, donc du coup, Khamim on décrété aussi toutes sortes de, de, de, de, de, de droits qu'il va recevoir sur sa femme, cest d'accord Ensuite, Vechayav Bimzonotéa, il est obligé de la nourrir, à la différence du père. Il faut savoir que des parents n'ont pas l'obligation de, de nourrir leurs enfants à partir de 6 ans. Il y a une machloquée dans la goma, est-ce qu'il y a une Takana ou pas prise. Si les parents, les enfants, les parents, les moyens, ils sont obligés de le faire, mais c'est qu'une mi-date. Il est fini, mais D'accord Parce que, que si jamais il y a un pro, un pauvre, on a un pro, pro, pro proche-parent pauvre, alors on a nous tout d'abord l'obligation de le nourrir avant des étrangers, donc il y a plus fort quand c'est sa propre fille, c'est la le moyen de nourrir quelqu'un ben, qui nourrit sa vie, il est obligé de le faire. Mais en tout cas, il y a, selon la Torah, il n'y a pas d'obligation de nourrir les enfants, la différence du mari qu'il est obligé de nourrir sa femme, comme c'est écrit dans Parajat Mishpatim, Shehra, Kshuta, Onata, Loïgra, qui doit donner nécessairement, Chéra, c'est lui donner à manger. Kshuta, c'est la bêtir, et Onata, c'est d'abord d'entretenir une vie conjugale avec elle. Mais, donc, Shehra, il a l'obligation de lui donner à manger, tandis que le père n'a pas l'obligation de lui donner à manger à sa femme. Ensuite, il oblige aussi kona de la racheter, si toutefois elle a été capturée, prise en captivité. On aura l'occasion d'expliquer de, beaucoup plus longuement ses, chacun de ces mots, mais pour le moment... Une femme qui est prise en captivité, il faut savoir, le mari a le devoir de payer la rançon. On apprendra, il y a un on discute combien c'est la, la rançon, jusqu'à quel prix. Mais en tout cas, le mari a le devoir de le payer, alors que le père n'a pas le devoir de payer la rançon de sa fille, pas plus que n'importe quelle autre personne de la ville, Que s'il faut faire un de chouim on va ramasser l'argent de tous les gens. En tout cas, le père n'a pas plus de devoir de le faire, alors que le mari est engagé. De nouveau, si le père il est riche, peut-être qu'il va le faire, c'est sûr, mais... Voilà. Au aussi, il a le devoir d'enterrer sa femme. C'est des engagements qui sont écrits dans la tout comme c'est d'ailleurs le minage chez les Yekim, les Yékeux de France, là, les Ashkenaz, mais pas polonais les de France et d'Allemagne. Comme ça, c'était fréquent en Alsace où le jour du mariage, en cadeau en plus de d'engagement, de en fait, il partait aussi. Je sais pas si c'était le jour du mariage, en tout cas, dans la, dans la période, il partait aussi acheter le... la fosse, d'accord. Il déjà hein, de rester marié, même pour après, ensuite. Donc, ça, c'est les engagements du mari. Donc, il a eu quoi comme engagement en plus, comme droit et engagement en plus D'un côté, il peut manger les fruits des biens de sa femme qu'elle hérite, mais d'un autre côté, il est obligé de la nourrir, de la sortir de la liberté de captivité, et même de l'enterrer lorsqu'elle décède. Rabbi Oda Omer, Afilou Anishébe Israël, Loïf Rot, Mishne Chalalé, Ome Rabbi Oda nous dit. Il vient pour une prison, il n'y a aucune discussion, c'est qu'en fait, il vient nous dire, tu sais, le devoir du mari d'engager sa femme, le du mari d'enterrer de, sa femme, le devoir du mari, ça implique de faire un... un, un. C'est fréquent en général, la nourrir, la nourrir selon son rang de, euh, de société, la vêtir selon son rang de société, les pauvres s'habillent d'une certaine manière, les riches s'habillent d'une manière plus... Euh, Raffinel devra, selon le seul seul mari, s'il va prendre une riche, une pauvre, il devra, il y a des règles, combien est-ce qu'il s'est engagé forcément à la vêtir et tout ça, et il est aussi avec la gvoura, il doit lui faire une gvoura plus ou moins euh, mehubédette, vous voyez ça fait des usages à l'époque, ça a même, raconte des fois que, que ça a des fortunes ces histoires de, de, de, de, de l'évaya, il fallait amener des, des flûtes qui sifflaient, qui faisaient pleurer tout le monde, il, il, il une ambiance très dramatique comme ça, et c'est ce que la Rabi vient de nous dire. Sache que même un pauvre chef Israël, il ne peut pas enterrer sa femme de manière euh, trop simple. Il est obligé, il sera obligé d'amener au moins deux flûtes et une Mekonenet et une femme qui pleure. C'est-à-dire, c'était des ambiances de, de, de, de, de, de, de lévayotes là-bas à l'époque, des horizons funèbres, où il y avait là-bas des femmes professionnelles qui étaient là pour mettre l'ambiance, euh, la pleurer tous en groupe avec des. Comme vous pouvez imaginer, j'ai assisté. C'est fréquent, des fois, on rencontre des, des, des situations beaucoup plus, euh, des, des familles beaucoup plus euh, orientales, on va dire, spharate, si, ça peut être toutes sortes de, de en d'Israël, il y a toutes sortes de Thémanim, qui, qui sont quelque part un peu plus euh, à l'ancienne, on va pas dire archaïque. C'est très beau à voir, d'ailleurs, des, des, des, des communautés qui ont tellement gardé leurs euh, leur, euh, leur minagim de l'époque. En tout cas, on va rencontrer des situations comme ça, où des fois, je sais pas moi, voilà, des fois on rentre à la maison et on entend des des tambours dans la rue, en fait, c'est parce qu'ils sont en train d'accompagner la kala pour euh, partir faire le migré ou je sais pas exactement mais des éliminaires comme ça. Il y en a qui préservent. Dans le monde moderne, c'est un peu perdu. Mais en tout cas, des fois, donc, du coup, on rencontre aussi dans les enterrements aussi, des fois, des situations comme ça où il y a des femmes qui se mettent à pleurer un petit peu, de manière un peu trop, alors que nous, on est plus habitués à nous préserver et, et garder notre dignité. Il y en a qui, qui au contraire, c'est l'ambiance où tout le monde pleure. C'était à l'époque, c'était comme ça, parce que Michel vient me dire que sur un biola donc, même un Anishébe Israël, un pauvre du peuple d'Israël, pour tout le monde, on ne fera jamais moins de Shnei Khalilim, deux flûtes, et une Mekoné et une femme qui pleure, comme des kina, des lamentations, qui se lamentent, d'accord, pour mettre en nuance des pleurs, donc comme on a dit, et voilà, que nous on soit toujours dans la Simcha, Mais c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlach, à vous,